Bonjour à tous, Allez, aujourd'hui je vous propose de partir à découverte du kit de conversion des vaisseaux immenses pour Star Wars X-Wing V2 j'avais été plutôt critique euh, sur le prix de cette boîte mais euh, ben, je fais un mea culpa, je dois euh, vraiment reconnaître que euh, dedans il euh, y a ce qu'il faut, il y, y a du bon contenu il y a de très très bonnes idées tant sur euh, les plateaux euh, au niveau des vaisseaux que euh, sur le matériel qui est proposé il y a de grosses avancées vous allez voir des idées qu'on aurait aimé voir apparaître avant, mais mieux vaut tard que jamais. Ce que je vous propose, c'est on va d'abord décrire tout ce qui est à l'intérieur de la boîte. Ensuite, on va découvrir ensemble les règles, puisque dans la boîte, il y a les règles V2 épique. Euh, on les parcourt, hein, euh, on regarde ensemble les points clés. Je les expliquerai lors d'une expli partie Et puis, euh, également, euh, sur la fin, on fera une phase de mouvement ensemble pour mieux comprendre comment euh, ces grands vaisseaux peuvent se déplacer sur le terrain. Allez, en attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager et puis à liker la vidéo. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, et ben, euh, à me rejoindre dès à présent. Allez, c'est parti Allez, donc on va découvrir ensemble ce kit de conversion pour les vaisseaux immenses pour X-Wing V2. Alors je sais, ça a été très décrié les kits de conversion, mais là en l'occurrence, celui-ci, ben, il vaut vraiment le coup. Et je le trouvais un peu cher, je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'avais fait la présentation dans les news, mais ben, vous allez voir, il y a des choses vraiment, vraiment sympas. Et FFG a bien progressé de ce côté-là. Par contre, à côté où ils n'ont pas progressé, c'est la boîte Cordflex. Voilà, donc vous voyez là je l'ai ouvert qu'une seule fois, bah, elle est déjà gnocquée ici, elle est déjà gnoquée là, elle est déjà euh, toute molle. Euh, donc en gros bah c'est quasiment du one shot quoi, c'est à dire que vous allez, vous allez vous en servir très peu de temps et tout de suite elle va bailler. Bon je sais bien que c'est juste un contenant et puis qui est juste là et puis que normalement après, enfin moi c'est ce que je veux faire, les cartes je vais les mettre dans un blister mais voilà. C'est dommage, je trouve qu'on aurait un truc qui s'ouvre comme ça, avec des machins dedans, ce serait, ce serait plus quali. Alors c'est sûr, ce serait plus cher, mais moi je suis prêt à payer 2-3 euros de plus pour, pour avoir un truc plus soft. Quoi. On va regarder euh, juste très rapidement, avant de rentrer en détail, donc vous aurez bien hein, toutes vos cartes de conversion, vous aurez bien des profils. Alors vous avez deux profils, euh, donc pour chaque vaisseau vous aurez deux profils. Vous aurez euh, deux profils pour le CR90, un de la République Galactique, un de l'Alliance Rebelle. Pour le GR75, vous aurez un Rebelle et un Résistance. Pour le Corvette, vous aurez un Empire Galactique et un Premier Ordre. Pour le Croiseur Grosanti aussi. Et puis pour le Seroc, un Rakaï et un Alliance Séparatiste. Alors c'est cool, euh, mais du coup ça sous-entend que le transport GR75, je ne pourrais pas le jouer dans une partie euh, euh, République Galactique. Alors peut-être que vous allez me dire qu'historiquement, ils n'existaient pas, je ne sais pas, vous me corrigerez, je ne sais plus, enfin c'est vraiment le genre de sujet sur lequel je me suis jamais intardé dans l'univers Star Wars, mais euh, voilà, il y a une certaine euh, dichotomie, et puis il bah, y a un petit truc euh, qui m'embête, mais euh, on en parlera quand on abordera euh, les cartes. Oui, euh, vous allez avoir bien entendu des cartes, vous allez avoir des nouveaux jouets, hein, notamment euh, des compteurs euh, de boucliers et d'énergie, et ça c'est un très bon point. Sachez qu'on les retrouve également euh, à l'intérieur euh, des euh, boîtes, des vaisseaux que vous auriez acheté individuellement. On va retrouver une réglette de déplacement dont vous allez découvrir euh, qu'elle est en plastique rigide, donc ça c'est un super bon point, et puis euh, bah, bien entendu, à l'intérieur de ce kit, sachez que vous aurez les règles V2 pour les vaisseaux immenses. Donc il n'y a pas besoin d'acheter un vaisseau pour avoir les règles. À l'intérieur de ce kit, vous aurez les règles du vaisseau immense. Alors dans ce kit, on va retrouver un livre de règles, donc avec les nouvelles règles pour les vaisseaux immenses V2, des cartes de configuration de vaisseaux immenses préconfigurées, et ça vous le savez, moi j'aime bien, les cartes des profils pour les vaisseaux, des cartes commandement euh, équipage, des cartes d'amélioration censeur, des points euh, d'accroche, des cartes de canon, des cartes de tourelle, des torpilles, des missiles, des équipages, des artilleurs, des équipes, des cargaisons, des améliorations illégales parce que vous avez des scélérats, des engins d'amélioration, hein, notamment des mines et des cartes titres. Ajoutez à cela deux socles qui sont en fait des socles qui sont euh, vachement bien vus puisqu'en fait c'est des socles universels. Donc déjà ce que j'aime beaucoup sur, euh, sur ces socles c'est que ici ils sont euh, pleins, c'est-à-dire que c'est pas comme pour les vaisseaux immenses de la V1 où vous aviez en fait un, un bout carré, un bout carré, puis c'était la partie carton qui assurait euh, en fait euh, l'unicité euh, de votre plateau. C'était une bonne idée, une bonne économie, mais euh, ça marchait pas très très bien. Là, on a vraiment un socle qui est euh, complet. En plus, ça a un intérêt, puisque vous allez voir, hein, je vous expliquerai une phase de mouvement, on vient cranter ici euh, euh, la règle, donc on a des nouveaux socles. En plus, c'est des socles universels, c'est-à-dire qu'on voit euh, ici qu'il y a euh, deux slots euh, de chaque côté. Il y en a un pour euh, les petits vaisseaux, enfin les petits vaisseaux GR75 par exemple, ou CROC, et puis un pour les grands, pour, euh, pour la CR90 et puis, euh, et puis pour, le, pour le Raider. Donc comme ça, vous avez des socles qui sont universels. Vous pouvez acheter ces kits si vous n'avez que des petits vaisseaux ou si vous avez un petit vaisseau et un grand, si vous jouez rebelle, ben vous serez servi de euh, vos, deux, euh, vos deux socles. Alors, il n'y en a que deux, mais c'est déjà une très très bonne chose, euh, je trouve, qu'ils soient présents et qu'ils aient pensé à les faire de façon universelle. Petit bémol, euh, moi, j'ai voyez, ce n'est pas un pet, mais j'ai un espèce de truc qui est, qui est récurrent, là, ici, là. C'est un endroit où ils ont coupé en fait euh, le socle. Et euh, vraiment, je me suis retrouvé avec ces deux-là. Il Faudrait que je regarde sur euh, ceux que je vais ouvrir plus tard au niveau des vaisseaux. Mais euh, là, ici, là, j'ai un espèce d'effet, de, euh, d'effet. C'est pas un éclat. Hein. C'est pas un effet d'éclat. C'est vraiment, euh, un peu chauffé en fait. C'est comme si ça avait été. Euh... Voilà. Ouais, c'est. Je chipote. Hein. En même temps, euh, je suis là pour présenter le truc, donc euh, je présente le truc. Donc on se retrouve avec ces deux socles. Et puis ben, cette fameuse règle. Elle est vraiment top parce qu'on se retrouve avec une règle plastique dure. D'accord Et c'est la, la règle de mouvement, tout simplement. On va venir cranter ici pour ensuite faire, faire les virages. Je le fais très rapidement, mais je vous ferai, je ferai une démo tout à l'heure, en fait. Lorsque je veux faire un, un, un virage, en fait, je vais venir cranter comme ça, ici. Et puis, si je fais un virage à 0, ben, en fait, mon vaisseau, il va venir pivoter comme ça. Puis, s'il doit se déplacer à 1, ben, ensuite, il se déplace à 1. S'il doit se déplacer à 2, il se déplace à 2, puis ensuite à 3, il se déplace à 3. Alors, on verra ça ensemble. Je ne vais pas aborder totalement les règles dans cette vidéo, parce que pour l'instant, je fais juste un Unbox. On va voir quelques, quelques éléments. Les règles, on les abordera euh, au moment où on fera euh, une partie. Alors, bien évidemment, on va retrouver également euh, les réglettes de tir dont on a euh, vérifié avec Kevin. Euh, elles sont euh, identiques euh, aux celles, à celles de la V1. Et puis, on va retrouver euh, des plaquettes qui se présente comme ceci, avec euh, tout ce qui est euh, jetons, hein, euh, jetons d'évasion, jetons euh, de réarmement. Ici, vous avez en fait euh, euh, la patrouille de la bordure extérieure, donc ça c'est un, un, un Raider, ça c'est une CR90. On, on reviendra quand j'étudierai euh, les cartes sur les valeurs qui sont ici. Comme d'habitude, c'est euh, recto verso et ça se dépunch super facilement. Ici, vous avez euh, vos euh, cadrans d'énergie et de bouclier, je vous rappelle. On reprend exactement le même système que la V1, les vaisseaux consomment de l'énergie pour utiliser notamment des attaques supplémentaires, puisque vous savez que en fait les vaisseaux immenses peuvent attaquer plusieurs fois. En fait, Ils attaquent une fois euh, de base et puis ensuite en fonction de l'énergie qu'ils consomment et des cartes d'amélioration qu'ils ont, si sur les cartes d'amélioration il y a marqué attaque bonus, bah, ils peuvent en faire autant qu'ils veulent tant qu'ils payent le prix en, en, en énergie. Voilà. Euh, attention, euh, ici euh, c'est euh, recto verso, donc euh, ben, euh, vous ne pouvez pas euh, non plus jouer euh, euh, tous les plateaux euh, que vous voulez. Hein, il va falloir faire un choix, mais ça c'est du grand classique de chez X-Wing. Voilà, là on se retrouve avec le Gozanti et le Siroc. On va se retrouver également ici avec des angles euh, de tir. Angles de tir qui sont bicolores, soit ils sont noirs, on va voir si derrière, Voilà. Soit ils sont noirs, soit ils sont blancs. L'intérêt, en fait, c'est de dire que sur un vaisseau, quand vous avez deux angles de tir, vous en mettez un noir et un blanc. Et puis ensuite, vous avez un petit jeton qu'on va retrouver tout à l'heure, euh, qui est noir ou blanc, et vous l'associez à la carte. En disant, bah, voilà ben cette carte-là, elle est pour le tir arrière, donc elle est blanche, parce que sur le, le, le vaisseau, c'est blanc. Et puis celle-ci, elle est pour le tir avant, donc elle est noire. Et, euh, et euh, sur, sur la plaquette du vaisseau, on met euh, la réglette noire. On va également euh, retrouver des éléments... Comme ceci, hein, donc on, a, euh, on va retrouver des, des, des, des caisses larguées, on va retrouver des mines, on va retrouver des pions de brouillage, et puis on va retrouver ces, fameux, euh, ces fameuses réglettes qui sont en fait des réglettes qui vont vous permettre de comptabiliser en fait, vos boucliers, de comptabiliser vos, euh, vos, vos valeurs d'énergie. C'est bien, c'est mieux que d'empiler en fait euh, des jetons hein, euh, d'énergie. En plus, ben, eux finalement ça leur permet de ne pas être obligé d'en imprimer puisque vous avez ces compteurs là. Donc ça c'est top, c'est sur deux valeurs, hein. donc si vous dépassez, si vous allez à, à, à, à, plus, de, à plus de 9, eh ben, eh ben, ça marche aussi. Et puis eh ben, on va retrouver les très très belles roues, euh, les rondelles, comme on, on m'a fait la remarque, j'avais dit rondelles. Euh, les roues de déplacement, vous voyez ça c'est les fameux pions euh, des zones de tir dont je vous parlais, qu'on va mettre sur la carte, du coup j'ai pris un... Si je prends un, un, une zone de tir noire, je prends ce pion-là et je le mets sur la carte. Et puis là, bah, on va avoir les rondelles de déplacement. Donc on en a un pour le CR90 de la République, un pour le CR90 de la Résistance, et un pour, pour le Corvette Raider, Gozanti, un autre pour le Premier Ordre. Voilà, donc c'est plutôt complet. Euh, mais euh, vous allez le voir au niveau des cartes, il y a des trucs qui me gênent un petit peu, mais euh, ça s'explique, donc euh, je ne vais pas m'épancher. Voilà, là vous êtes tous sous les yeux. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille jeter un œil au livret de règles, et notamment en face de mouvement. Je vous propose qu'on parcourt ensemble le livre de règles des vaisseaux immenses. Il ne s'agit pas de présenter les règles, mais de parcourir juste le livret ensemble. On présentera les règles lors d'une partie qu'on fera avec Kevin en jouant des vaisseaux, chacun de notre côté. Euh, bon, vous avez une introduction hein, qui est classique. Euh, Concepts fondamentaux, là c'est juste pour vous rappeler qu'en fait les vaisseaux immenses, ils consomment euh, de l'énergie pour faire des actions, qui sont souvent des actions supplémentaires. Donc ça c'est plutôt sympa, en tout cas ce qui est très sympa euh, c'est cette roulette à la fois d'énergie et de bouclier, je vous rappelle qu'on consomme en fait des énergies pour faire des actions bonus et que les boucliers bah, comme on peut les régénérer avec certaines cartes c'est intéressant de pouvoir remonter, c'est bien parce que je trouve que c'est beaucoup mieux que d'avoir en fait une pile de jetons euh, qui prend de la place là on a quelque chose qui est fixe qui est aussi bien maîtrisé que les roues de déplacement et donc du coup ça bah, ça bouge pas quoi hein. vous voyez là je suis à 7, 7 et 6 je peux secouer tout ce que je veux euh, je reste à 7 et 6 donc c'est super bien maîtrisé euh, très très très bon point de cette, de cette v2 en plus je vous confirme qu'on retrouve ça dès qu'on achète un vaisseau euh, donc euh, voilà vraiment je suis, je suis tout simplement super fan du truc j'ai oublié de vous présenter le paquet de dégâts, quand j'ai unboxé la boîte, il y a effectivement des paquets de dégâts, même dans la boîte de kit de conversion, donc pas de problème, n'oubliez pas, vos boîtes de dégâts ne sont pas les mêmes que ceux des, des, des petits vaisseaux, d'ailleurs c'est des grandes cartes, alors que ceux des petits vaisseaux sont en format petit America, ça permet de ne pas, de pas se tromper, de ne pas, de ne pas les confondre en tout cas. Les nouvelles cartes des vaisseaux immenses, hein, j'en ai sorti une ici, mais je la présenterai euh, tout à l'heure un petit peu plus en détail, avec euh, un rappel au niveau des actions, puisque vous avez euh, un petit x2 en fait euh, qui est présent juste ici euh, sur la carte. Euh, N'oubliez pas, vous avez le droit à deux actions pour vos vaisseaux immenses, donc euh, le petit x2 est là pour euh, vous le rappeler, c'est judicieux. La valeur d'engagement, elle est dorénavant euh, double, vous avez une valeur d'initiative et une valeur d'engagement. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'avant, ben, les vaisseaux, ils avaient qu'une seule valeur et là, maintenant, ben, elle peut être différente. En plus, là, ici, on est sur zéro, mais il y a des vaisseaux qui ont un petit peu plus que ça. Et pour peu que vous ayez des choses qui vous permettent de modifier votre valeur d'engagement et d'en bénéficier, ben, ça, vous fera, ça vous fera un, un changement de ce côté-là. C'est un très, très bon point. Je trouve que ça dynamise un petit peu. Et puis ça fait que ben, on n'est pas toujours condamné à jouer euh, les vaisseaux immenses dans euh, la même phase, euh, c'est-à-dire soit en premier, soit en dernier, en fonction de ce que l'on fait. Euh, bon, sinon on va retrouver hein, bien entendu euh, les valeurs pour le tir pour euh, l'évasion également, la défense. Bon, la défense est souvent de zéro, pas tout le temps. Et euh, ben, à une certaine distance, en fait à partir euh, d'une distance de 4 à 5. Voilà distance portée 4-5 si le, le tir n'est pas un tir de type missile euh, vous allez euh, avoir des dés supplémentaires, vous allez avoir 2 dés supplémentaires pour défendre euh, donc bah, quand on est à 0 on est déjà à 2 et puis il y a des cartes d'amélioration qui vous permettent d'ajouter des dés de défense donc on se rendra compte que nos vaisseaux immenses sont pas totalement démunis et ne se laissent pas totalement euh, tirer dessus comme, euh, comme des lapins euh, c'est euh, également un super bon point je trouve euh, euh, de ce côté là euh, on retrouve également euh, donc une explication au niveau euh, des mouvements que je vous, euh, que je vous propose de, de, de, vous, de vous faire euh, lorsqu'on aura fini euh, le livret. Donc ça, on en, on, en, on en reparle. Après, sinon, on a les conditions hein, d'attaque. Hein, on vous explique les attaques standards et puis surtout les attaques bonus. Donc par exemple on prend cette carte là qui est une attaque bonus qui doit être ciblée et qui dit qu'il faut dépenser 3 énergies et si cette attaque touche eh elle ajoute 3 résultats touche. Donc 3 énergies, ça veut dire que ici normalement, nominalement avec ma CR je suis à 7. Si je dois baisser, enfin, si je veux effectuer ce tir là, je vais tout simplement passer à 4. Voilà, je vais consommer mes 4 points d'énergie, j'aurai le droit d'effectuer en fait, cette attaque-là, cette attaque-bonus. Alors attention, hein, je ne peux normalement faire qu'une seule fois chaque, chaque type d'attaque-bonus. Hein. Donc cette carte-là, je peux la jouer qu'une seule fois. Par contre, si j'ai la même de l'autre côté de mon vaisseau, ben je peux de nouveau repayer, repayer 3 et du coup je ne serai plus qu'à 1 d'énergie. Pour, pour attaquer de l'autre côté au niveau, au niveau de ma CR90 je vous rappelle que la CR90 elle a, elle a des angles de tir qui sont, qui sont assez larges, d'ailleurs ici là j'ai monté un plateau sans mettre le vaisseau dessus parce que je veux pouvoir vous montrer des choses donc vous voyez on, a, on retrouve les angles de tir Hein, donc moi j'ai mis un angle de tir à l'avant, euh, ça a peu d'importance, quoique euh, je mets un, un arc de tir à l'avant, c'est pour la, la, la fameuse tourelle hein, qui, est, qui est à l'avant du vaisseau et puis euh, sur les embardés euh, mettre euh, voilà, les angles de tir des embardés. On va également avoir les règles additionnelles au niveau du chevauchement, donc il n'y a pas de problème. On nous explique le chevauchement au niveau des vaisseaux immenses, et puis on nous présente également le chevauchement au niveau des vaisseaux standards. De mémoire, c'est sensiblement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous déplacez, puis ensuite, vous placez le vaisseau, enfin, votre adversaire, celui à qui appartient le vaisseau, le place dans l'axe arrière du vaisseau. Hein, dans le dans le flanc arrière du vaisseau et puis euh, et puis une fois qu'il est dans l'arc arrière du vaisseau, ben vous, vous avez le droit de l'orienter à 90 degrés, donc la plupart du temps vous allez l'orienter de façon à ce que euh, ça vous arrange le plus donc de toute façon quand il y a un chevauchement de vaisseaux immenses avec les vaisseaux standards, le standard est sensiblement toujours perdant alors que euh, lorsque c'est vaisseau immense contre vaisseau immense bah là il euh, y a bien euh, comme dans x-wing euh, du bump c'est à dire qu'on va reculer jusqu'à ce qu'on puisse poser euh, le socle du vaisseau et puis euh, et puis voilà et puis évidemment il va y avoir il va y avoir des touches qui vont être appliquées vous avez les indicateurs d'arc, donc ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est les couleurs en fait. Et grâce à ces couleurs vous associez des pions, et ces pions là vous allez venir les poser sur la carte pour savoir en fait à quelle, à quelle flèche correspond tel type de, de, de carte. Euh, ça c'est plutôt bien vu parce que ben, il y a quand même pas mal de monde sur la table hein, dans les parties qui vont, qui vont arriver, et euh, il s'agit de ne pas trop se paumer. Trop Peut-être même envisager un jour de sortir une application qui gérerait toutes les cartes, mais vraiment en, en partie, c'est-à-dire un truc sur une tablette type, type iPad ou, ou, ou les, les, les grandes tablettes qu'on a aujourd'hui, hein, qui sont quand même des tablettes de ce format-là. Et puis dire, bah voilà, j'appuie sur ma CR90 et j'ai toutes les cartes que j'ai à jouer qui, qui se présente Et puis quand j'appuie sur un icône pour, pour, pour jouer, je sais pas, moi mon pot d'Amron ou, ou, ou tel autre personnage, pof, ça, ça, ça me sort tel autre type de carte. Franchement, je pense qu'il serait temps de digitaliser dans ce format-là, dans ce sens-là, pour ne plus avoir des tables où c'est la drouille, parce que ça, ça, ça va vite, même si ils font des progrès de, de, de ce côté-là. Voilà, on vous parle également hein, des cartes des dégâts euh, immenses, on vous apprend à, à lire en fait ce qui correspond aux dégâts euh, immenses, et puis, et puis euh, la notion de stress et euh, les manœuvres rouges, euh, et on vous parle également du déploiement à partir d'un vaisseau, donc vous voyez, vous avez un gabarit à utiliser pour un déploiement, vous placez votre vaisseau, et euh, ça vous permet en fait de faire un déploiement, notamment pour les Gosantis, dont vous vous souvenez qu'ils transportent des chasseurs taille. Voilà, c'est à peu près euh, tout, bien entendu. On a une petite fiche euh, de récap euh, à la fin. Euh, N'oubliez pas, hein, vous avez la phase d'activation, la phase d'engagement, dans la phase d'activation, euh, dans l'ordre croissant d'initiative. Donc, du coup, hein, la valeur 8, hein, euh, là, hein, euh, euh, ça, c'est quand même vachement intéressant. Hein, la phase d'activation, dans l'ordre croissant. D'initiative, chaque vaisseau révèle son cadran et exécute sa manœuvre et peut exécuter une action. Donc vous, avec des valeurs 8, vous allez souvent jouer vos gros vaisseaux en dernier. Et puis ensuite, la phase d'engagement, dans l'ordre décroissant d'initiative, cette fois-ci, chaque vaisseau peut effectuer une attaque. Et là, bien sûr, vous serez celui qui tire en dernier, puisque la plupart du temps, soit 0, soit 1. Donc, mais c'est quand même bien d'avoir dissocié, dissocié les deux. Allez, je vous propose qu'on regarde ensemble une toute petite phase de déplacement pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Voilà, donc vous n'oubliez pas au niveau de la rondelle de déplacement que pour une CR90, mais comme pour beaucoup de vaisseaux immenses, vous avez la possibilité de rester euh, sur place, hein, euh, d'être à, à mouvement zéro. Alors, en l'occurrence, je vous le donne en mille, il ne se passe rien. Par contre, vous avez la possibilité également de vous réorienter soit à droite, soit à gauche. Donc, si je veux me réorienter soit à droite, euh, soit à gauche, euh, ce qui va se passer c'est que je vais utiliser la partie crochetée en fait de la réglette et euh, je vais venir me crocheter comme ça ici là à l'avant du vaisseau voilà et euh, en fait ça rentre tout seul et ça se fiche tout seul comme il faut voilà là vous voyez ça, ça bouge plus en fait je peux forcer ça ne bouge plus et si je fais un virage à zéro et eh ben tout simplement je, je maintiens je maintiens mon, ma réglette et je fais pivoter mon vaisseau voilà comme ça à zéro Là j'ai fait, euh, fait mon, euh, mon virage à 0. Bien entendu si je fais un virage à 1, je procède de la même façon, seulement cette fois-ci j'avance de 1, tout simplement. Et si je dois avancer de 2, ben, hop, je me décale, j'avance de 2. Et si je dois avancer à 3, hop, je me décale et j'avance de 3. Sauf trouve ça assez intéressant le système d'escalier avec le décalage, parce qu'en fait ça se déroule comme c'est un vaisseau lourd, s'il va vite, il glisse un tout petit peu donc en fait c'est normal qu'il se déporte un petit peu je trouve ça assez intéressant ce système d'inertie euh, c'est vraiment, vraiment super bien vu maintenant euh, en ligne droite je vais retourner euh, la réglette et je vais venir en fait positionner la valeur 0 qui est ici sur euh, la partie médiane de mon vaisseau ici là, vous voyez ça rentre également euh, sensiblement euh, tout seul et si je dois me déplacer en ligne droite à 1 bah, je vais avancer jusqu'au 1, ma partie médiane voilà, hop, la partie médiante, elle vient jusqu'ici. Je me suis déplacé de 1. Là, je me déplace de 2, de 3, de 4, et puis ensuite de 5. Voilà. Donc, les déplacements sont vraiment euh, instinctifs, je trouve. Et euh, le système de la réglette solide, rigide, c'est un super bon point, je trouve. Vraiment, euh, ça... Euh, commence à prendre de la graine et à se dire euh, si on ne le fait pas d'autres le feront avant nous et vont nous bouffer des petites parts de marché qui ont l'air de rien mais qui sont euh, qui sont importantes Bien entendu ces réglettes là vous allez les retrouver dans les vaisseaux quand vous les achetez unitairement voilà vous l'avez vu euh, moi je suis vraiment convaincu par ce kit ce que j'aime beaucoup c'est euh, les plateaux qui sont euh, modulables que ce soit pour des euh, petits vaisseaux gr 75 gosanti ou pour des grands vaisseaux donc du coup cr 90 et euh, et pour le raider c'est une bonne idée parce que ça permet comme ça de satisfaire tout le monde. Si vous n'avez acheté que des petits vaisseaux, ben le kit est pour vous. Si vous n'avez acheté que des grands vaisseaux, le kit est pour vous. Puis si vous avez les deux, ben hop, le kit est pour vous. J'aime bien cette petite palette qui permet en fait de contrôler à la fois les boucliers et les énergies. Ça aussi, c'est vraiment une super bonne idée parce que ça permet de ne pas avoir trop de pions sur la table. Et puis, c'est vrai que ça commençait quand même à, à être étouffant. Donc, encore un bon point et puis un super bon point sur cette règle. Vous allez me dire c'est qu'une règle de mouvement, mais voilà, c'est bien, on, on, on avance. On fait des règles maintenant de mouvement qui sont en plastique dur. Donc, au final, ben, je crois de mémoire que le kit vaut dans les 28 euros. Ah, il vaut largement son prix, hein. on, on, on, quand on repense au kit qu'on nous a vendu pour la V2 initialement, dont je rappelle qu'en France nous étions les seuls à les avoir à 25 euros, je trouve qu'on aurait tous dû en profiter, en tout cas moi ça a été le cas, et eh bien là on n'est que quelques euros au-dessus eh, avec du matériel qui est vraiment, vraiment convaincant. Ce que je vous propose, c'est de m'accompagner dans une seconde vidéo. Dans cette vidéo, je vais regarder avec vous l'intégralité des cartes. Donc, je vais faire que les lire. Je m'attarderai très rarement sur l'une d'entre elles, parce que sinon la vidéo durerait des heures. Et puis par contre, eh ben, on éprouvera 2-3 compos avec mon compagnon de combat, Kevin, qui ne manquera pas, je pense, de me mettre encore une branlée, mais bon, ce sera pour la bonne cause. La vidéo va arriver incessamment sous peu, on va y travailler rapidement pour que vous puissiez vite profiter d'un let's play avec non seulement les escadrilles, mais également les vaisseaux immenses. Je vous remercie, je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce que dans X-Wing ça compte et puis parce qu'il n'y a que ça, en tout cas pour moi, pour réussir à battre enfin Kevin. Allez, à très bientôt